Bonjour Oui, je sais, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Eh bien, pour me faire pardonner aujourd'hui, je vous propose non pas un tutoriel, mais deux. En effet, je voulais vous apprendre à faire une licorne. Mais si on y réfléchit bien, une licorne, ça ressemble beaucoup à un cheval avec une corne. Je vais donc vous apprendre à faire un cheval et une licorne. Vous êtes prêts Eh bien c'est parti On prend un ballon, bon j'ai pris un ballon marron pour qu'on le voit mieux. Pour faire le cheval, il ne faut pas trop gonfler le ballon. Le nœud, il faut le faire vraiment jusqu'au bout. Regardez, on a, gagné, on a gagné tout ça. Donc euh, revoir le tutoriel sur la gestion de la pression d'air. On commence par une, une bulle excentrée où le nœud est fait sur le côté de la bulle, comme avec la girafe. Deux oreilles, pas trop trop grosses et pas trop comprimées. Ensuite, le cou, donc c'est un cheval, c'est pas une girafe, le cou beaucoup moins grand comme ça, et pareil, une bulle excentrée. Voilà, maintenant nous allons faire la crinière. Donc, on va faire quatre toutes petites bulles. Voilà, quatre petites bulles de la même taille les unes que les autres, que l'on va coincer derrière les oreilles et maintenant on va faire quatre autres bulles exactement de la même taille en parallèle maintenant nous allons appuyer à la base des deux dernières bulles et au milieu des bulles donc on va les prendre comme ça et on va faire tourner tout simplement les quatre bulles de base on va les faire tourner les unes contre les autres pour bloquer toutes les bulles ensemble et voilà nous avons maintenant la tête du cheval on va affiner un peu cette partie du ballon en essayant de ne pas pousser l'air jusqu'au bout parce que pour l'instant, je, je veux préserver cette marge de ballon non gonflé. On choisit à peu près la moitié de la bulle qui reste, une petite moitié, et ensuite le quart. Et ça, c'est notre repère pour faire la première patte, suivie d'une deuxième patte avant, de la même taille. Très bien. Le corps... Je fais une pâte arrière à peu près de la même taille que les deux pattes avant. Et on ne veut pas une très grande queue à la fin. Donc ça c'est pas mal. Et maintenant nous allons façonner la queue. Il faut qu'il y ait une plus petite bulle ici que là. J'appuie bien. Et je relâche doucement. Jusqu'à ce que j'ai... La forme désirée. Très bien, voilà mon petit cheval. Il ne reste plus qu'à lui faire un petit dessin. Et voilà le petit cheval. Et maintenant, passons à la licorne. Nous aurons besoin de deux ballons. J'ai choisi un ballon de couleur blanche pour le corps et la tête de la licorne et du rose, bien sûr, pour la crinière, la queue et la corne. Nous allons commencer par gonfler le ballon rose, mais très peu. Voilà, ça sera pour la queue. Je fais un nœud et on la met de côté. J'en aurai besoin tout de suite. Je gonfle maintenant le ballon blanc. Mais là, euh, je n'ai pas besoin de me préoccuper de la gestion euh, de la pression d'air. Donc, euh, je, je le gonfle avec euh, beaucoup moins de marge que pour le cheval. Mais j'ai quand même besoin d'un peu de marge. Nous allons commencer, comme pour le cheval, par faire une petite bulle excentrée avec un nœud sur le côté, suivi par les deux oreilles. Hein, pas trop gonflé. Euh, La petite variante, nous allons faire une petite bulle que nous allons transformer en pinch twist. Voilà. Pour le coup, ben une bulle un peu plus grande que la tête, hein, quand même, que nous allons aussi excentrer et faire un nœud sur le côté. Voilà. Une pâte avant un peu plus grande alors déjà, je vais pousser un peu d'air. Une patte avant, un peu plus grande que le cou. Une deuxième patte avant que nous bloquons, comme d'habitude. Un corps, pas trop trop grand le corps. Et là, pour les pattes arrière, on se positionne près des pattes avant pour avoir la même taille. Mais avant de terminer la deuxième patte, et de nouer les deux pattes arrière ensemble. On les tient comme ça, et on récupère le ballon rose, que l'on va attacher à l'excès de bulles blanches. Que l'on perce, et on fait un nœud. Je vais couper... l'excès pour qu'il n'y ait pas de blocage et maintenant seulement je vais pouvoir bloquer les deux pattes arrière. Et maintenant nous allons faire une petite bulle à la base de la queue que nous allons transformer en pinch tooth. La queue doit descendre avec une ondulation d'abord comme ça et après comme ça donc on la pince on la laisse revenir voyez-vous là elle descend très bien et maintenant on la faire monter on va d'abord faire le nœud peut-être on coupe l'excès de ballon que l'on garde précieusement car nous allons l'utiliser pour la crinière et la corne et maintenant ici et voilà voilà c'est exactement ça que je voulais nous reprenons le restant de ballon rose il faut que cette bulle soit gonflée un peu plus petite que le cou. faites un nœud voilà le nœud vous allez le bloquer au niveau du pinch twist et nous allons faire une série de petites bulles, comme pour le cheval. Une, deux, trois, mais là au lieu d'en faire quatre, nous allons en faire cinq car le cou est quand même beaucoup plus grand. Nous les bloquons à la base du cou et des deux pattes avant. Et ensuite, on va revenir dans ce sens-là, singules dans l'autre sens. Une. Deux. Trois. Quatre. Et là la cinquième bulle doit être un tout petit peu plus grande que la quatrième car nous allons essayer d'avoir une légère protubérance à la base de la corne. Je bloque cette petite protubérance dans le pinch twist et maintenant vous avez quatre bulles à la base, quatre bulles au milieu et deux bulles près du cou. Et nous allons donc tourner entre elles les quatre bulles du milieu. Et voilà Il ne nous reste plus qu'à faire un petit dessin. Et voilà notre charmante petite licorne. Alors c'est quand même... Euh beaucoup plus de travail que le cheval c'est un modèle qui est vraiment très populaire et très apprécié Eh bien c'est tout pour aujourd'hui mais je vous rappelle que toutes mes vidéos sont accompagnées d'une fiche technique qui reprend chacune des étapes du tutoriel avec des photos claires et détaillées vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou bien dans le cadre qui vient d'apparaître là, juste en dessous de mon doigt. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec Monsieur Ballon.